les gens, c'est The First Day, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné des autres membres de la chaîne. Donc, je vous laisse vous présenter, messieurs. Ah, on... ah merde, j'ai mis... Oui, effectivement, normalement, on entend tout le monde. Re... Vous pouvez redire bonjour, c'est tout bon. Est-ce que vous nous entendez oh. C'est tout bon, c'est tout bon. Est-ce que vous nous entendez, oh <rire> Ouais, j'ai le retour, on vous entend. Et vous, les gars, vous vous attendez à quoi, du coup oh. Le CGI, le CGI. Ouais mais le, tu t'attends plus le, à un CGI d'annoncement euh, comme euh, Barbe Noire qui parle ou à un CGI euh, longue durée euh, avec Edward qui attaque les navires bah, Ah j'ai un truc long Ouais franchement s'ils nous font pas de gameplay aujourd'hui, euh, ils ont pas le choix, il faut absolument qu'ils nous sortent un truc long quoi, un truc fat, un truc costaud là, euh, pour nous euh, pour Hype. Messieurs il est ouais. 44 dans moins de 60 secondes, nous allons avoir le, le thriller, oh ça, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte Et nous sommes déjà grand. presque 400 aussi Ça fait super oh là plus, là. ça fait super ah, ah, ah C'est bon, c'est bon, bon. 1 minute ça 56. 1 minute 56. 1 minute 56. <rire> oh là là. J'en peux plus. Alors, ah, dites-moi au niveau du son en fait. si vous entendez bien le son, les gens, et si vous entendez toujours les autres. Mmh. J'en peux plus. Oh, ça ah, ouais, ouais, vous avez 1 minute 56. Oh là là, j'ai 1 minute 55 maintenant, moi. Non, je suis moi. Il vous reste combien de plus temps, vous les, les, les amis, juste pour vous dire que vous êtes plus de 900. Un grand oh, mer oh, merci. Plus de plus vous, 900 merci, merci. Merci. Merci, oh, non, merci à vous Merci à vous d'être aussi nombreux et de nous suivre oh. euh, aussi nombreux, tout simplement. On espère que vous êtes aussi hype que nous 10 aussi. 10 secondes, oh. et ça commence, messieurs. 10 secondes. 10 secondes, 9. 8. 5, Ah oh mais non, j'ai 10 secondes de retard, non. C est, c est <rire> 5 4, et ça commence 3, maintenant. 2, 1 C'est parti. Bon du coup, je vais vous mettre en full screen messieurs. Hop. Xbox. Ils sont sans pitié. Et le chat tait. Oh ça commence direct. Oh je monte le son. Oh là là là. Ah les prise. Ah oh là là. Oh c'est <rire> barbare, païen. Oui, Il tue un massin très les à Il souille le sol d'Angleterre une terre qu'ils ne défendront jamais. On dirait tellement Ragnar le perso. c'est magnifique. Maintenant, le temps est venu de leur parler la seule langue qu'ils puissent comprendre. C'est Egbert ça, non Normal. 2000, on a oh, la la la la mais... oh putain Oh mais non Ah oh, Moi j'ai un décalage, je viens de voir la lame Oh là là là là, fin d'année, pas de... Ah, il y a... Précommandé, les précommandes sont ouvertes. Oh là là, allez, ça y est oh, oh, Les, les précommandes sont ouvertes vieille. Oh là là là là là la, la, la, la, la, la, la, la quoi, ce Oh putain, est-ce que vous le sentez que ça va être un des, <rire> des meilleurs Assassin's Creed ou pas La voix du gars est incroyable La voix du gars est incroyable ça va être un des meilleurs jeux bon alors ce qu'on va faire déjà il y a plein de trucs dans le thriller qui sont super intéressants à voir déjà on était plus de 1500 on est monté à 1500 ouais ouais ouais oh la comme j'ai j'ai pas vu il y avait une date non fin d'année 2020 pas encore de date précise non, non, non, Vous non, avez refresh de... le, le store Bah, du oh, coup, le, là, me, on est sur le, le store, mesdames et messieurs. On va Monsieur. aller voir les différentes éditions qu'il y a parce que, du coup, les précommandes sont ouvertes. Veux... Bon, bah, messieurs, c'est commandé, ça y est. T'as pris laquelle T'as pris laquelle J'ai pris la grosse, la figurine euh... et la lame. <rire> ah, t'as tout pris Ah, oui, d'accord. Ah, ouais. <rire> ah, putain, vas-y, vous me tentez là pour prendre le jeu là parce que le pack ultime il me plaît là. Alors, attendez. Vous je pensez sais... qu'il sera achetable après ou pas Je sais pas. Le pack ultime. Oui, oui. Il sera assez vite en rupture. Moi, très ça. Non. Succinctement... Ah, non, mais le pack ultime, c'est dématérialisé, il sera fort... Ah, plus... Oui, c'est ça que je veux dire. Ah, les, mais, les, donc, les, il sera, les, oui, oui, il sera dispo, encore sera... Oui, il sera dispo encore... encore D'accord, ok, mais... bah c'est bon, ça va alors. Ça va être une tuerie. Oh, moi, je le sens vraiment, je vous le dis, que ça va être un de mes assez préférés. Alors... Le plus complet. Moi, je quand même, j'ai mis un doute. Euh, je pense qu'on pourrait peut-être quand même revenir un coup sur le trailer. Ouais, ouais, alors j'ai envie, je sais pas de quoi tu veux parler, mais moi j'ai un truc qui me titille, là, bah, tout à l'heure. Alors, je, je, sais pas, je sais pas pour vous, mais alors, moi, je suis je, alors autant il est, il est très beau le trailer, autant, j'ai là, dans, dans, dans ce que j'ai vu, à part le fait d'avoir une lame secrète, j'ai pas l'impression de jouer un assassin. Ben, donc, je, donc... franchement, je, je pense que ça va venir avec le temps. Déjà, tu l'as vu sur l'artwork et tout, enfin, qui a été dessiné hier, il y a le logo de l'assassin qui apparaît, parce que quand on voit Odin il est là, capuché et tout, est-ce que ça serait pas le début, vraiment, de la... Le, du changement au qu'on a connu avec euh, Origins jusqu'à Assassin's Creed 1, tu crois ce que je veux dire Franchement, je, je sais pas. Je suis, je suis mitigé. Autant le trailer est méga stylé, le personnage est stylé, mais... Ah, euh... Mais moi, je trouve que, que, que, que dans que le contexte, ça, code ça code paraît euh... normal. Dans le contexte ouais, historique, ouais. on est à viking, on n'est pas... Voilà, moi, c'est un de mes trailers, honnêtement, je vous le dis, je celui que que je préfère. parce que c'est la hype, et c'est un de mes trailers préférés, vraiment. Ah, franchement, c'est la première fois que je suis vraiment amoureux du trailer quand il sort. D'habitude, il faut que je le regarde plusieurs fois pour être amoureux, là, c'est le premier truc. Exactement. Oh là là, ça ouais. va être long. En vrai, euh, il si, euh, y a un truc moi qui m'a vraiment marqué, je ne sais pas vous et je ne sais pas le chat, mais c'est l'aspect mythologie qui a l'air d'être euh, vraiment, vraiment, ah, très, vrai. oui. non, non, bah, non, bah, très Après, très les Vikings, c'était sûr, hein, parce que les Vikings, c'est la mythologie enfin et la religion en soi. Parce qu'au début, au, au début on, on, on voit mettre une marque de sang sur son visage, euh, et on voit statue d'Odin... Euh, dans le, dans le champ de bataille il y a un corbeau révérence à Odin je bah pense non, que justement On le, le Odin sur le champ de bataille. bah oui c'est Odin hein, le mec à capuche je, je pense que c'est Odin aussi hein. donc il y a plein plein plein plein plein de références enfin c'est un truc de c'est de... Mais c'est vrai que attendez je vais quand même faire un, un, un arrêt euh... un arrêt sur image sur le, le, le personnage qu'on voit parce que vraiment en capuchonné là j'aimerais bien savoir qui c'est c'est Odin parce que est-ce est que... Est est est que vous êtes bah sûr que ouais, c'est pas le corbeau Odin non non c'est les deux Odin ouais ouais vous êtes sûr que c'est les deux oui, oui. Euh... Pourquoi Odin il serait là avec une capuche oh, c'est bah, il, un il, il vient sur le champ de bataille pour encourager ses... les troupes, quoi. Ah, merci à toi, c'est merci, merci beaucoup, c'est On te merci fait merci des bisous. Merci à vous. le moment préco-fait. t'as bien fait. gardez votre euh... argent pour euh... vos préco. Merci à vous d'être. T'as mis pause Ouais, regarde, est-ce que c'est Odin En vrai, c'est Odin. Vous êtes sûr que c'est pas le corbeau, Odin Et c'est C'est les deux. C'est les deux. Non, c'est les deux. Si, si Odin il se il se manifeste en corbeau. Oui, ouais, mais oui. du coup le mec en capuche Ouais mais du coup un... c'est Ouais ah, mais c'est. un dieu, <rire> il, peut... il peut très bien se manifester des en même temps. En effec fait. Effectivement, le du fait, fait qu'Odin porte la capuche, ça pourrait être un bon justificatif sur le port de la capuche dans le jeu. Oui ouais, voilà, c'est ça. Moi je sens que ça va on va apprendre beaucoup plus sur comment la contrerie a évolué vraiment. On a des images in-game sur Ubishop. Sur Ubishop Ah ouais Alors on va aller voir ça tout de suite. Voilà, du coup, les premiers visuels du jeu qu'on a. Euh, donc, vraiment, là, je pense que c'est des images in-game. Hein. Même si ça me paraît un peu flou, je sais pas, c'est assez bizarre. Par contre, oh là là, les gars, oh, le paysage. Ah oui, oui oh, c'est le... beau. Oh là là, avec les, les montagnes enneigées derrière et tout. Gros bouclier, on a un arc également. Hum. Mm -hmm. Et donc, plutôt intéressant. On a un arc également, ouais. Deux même, on a deux arcs. Et, et, et on, peut, on pourra combattre avec des doubles H également. En fait, je pense qu'on peut choisir soit de combattre avec bouclier épée ou bouclier H, ou alors avec deux H. Oh, mais en vrai, messieurs, je sais pas sur quelle image t'es, mais l'image quand il est euh, dans la plaine et qu'au fond tu vois une église, une ruine et un petit village, oh. ouais. ah. c'est magnifique. Avec, et au fond, t'as les, les montagnes enneigées. enneigées. Oh là là, c'est cool. magnifique. Donc, suivante, bah, les Drakkars. Les Drakkars, par contre, effectivement, j'ai vu une question dans le chat d'hier qui disait bah, « On est d'accord, par contre, qu'il n'y aura pas de bataille navale. » Non, euh, pour moi, il n'y en aura pas. De toute façon, ils ne combattaient pas en mer, les Vikings. Bah, ah, ça. En fait, ouais. ça va juste être pour le côté ouais, exploration. Ouais. Pour, les, pour moi, c'est le côté exploration qui va être mis en avant. Euh, euh, alors, 30 secondes, je, je vous laisse. Je vais voir le trailer encore une fois. <rire> Et je reviens. <rire> vas-y, vas-y. Il va se toucher encore une fois. Alors, je ouais, voir. voilà, exactement. Je reviens déjà. Parce que je ne sais plus quelle personne disait dans le chat que je euh, m'aurais dit euh, quelqu'un de bourrin. Dans le trailer, à un moment donné, ils disent euh, bah, avec la voix off, comme quoi ils sont sans pitié, etc. Ouais. Et juste à ce moment-là, ils étaient en train de tuer plein de gens. Il y a une femme et, une, et euh, sa fille qui passent devant lui et il empêche un soldat à lui de les tuer et il les laisse partir en faisant signe de tête. Donc c'est qu'il n'est pas si bourrin que ça et qu'il a. Est-ce qu'il n'est pas, pas des de hein innocents ta lame épargnera le sang des innocents. Ouais, mais du coup, tu vois, enfin, genre, c'est pas quelqu'un de. Ouais, loin, il, un... mmh, il y aura un petit truc, tu vois. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Non, mais je pense qu'il aura des principes qui vont. Moi, moi c'est comme... comme ça que je vois les choses. Il y aura déjà des principes de base, mais qui vont s'approfondir au ouais. fur et à mesure. Ah, et qui vont s'approcher vraiment de la, de, la de la mentalité de la confrérie, je pense. Les... Exactement, parce que dans Reddit, en fait, on les a pas tous su. Les amis, vraiment, je vous invite à regarder la série Vikings. Si vous ne la connaissez pas, ça vous donnera vraiment une bonne idée de ce, que... de ce qui nous attend, je pense. Hein. Euh, parce que moi voilà je suis en plein dedans et je surkiffe. je, sur -kiffe. je sur -kiffe. et j'ai vu un abonné qui disait qu'il vendait son corps contre l'édition collector, voilà, donc euh, ça, quel plaisir, alors je me demande si le mec qui est le roi Alfred ça ne serait pas un templier, oh bah il y, y, y a de très très fortes chances, ah, il y a vraiment de très fortes chances qu'il soit templier pour le coup sachant que c'est vraiment le personnage qu'on présente comme ça, euh, C'est comme dans Syndicate où on présentait Crawford Staric et c'était le maître des Templiers, donc il euh, y a de fortes chances pour que ça en soit. Hein. Alors par contre, moi je vais vous laisser, parce que je vais travailler. Ouais, ok, ça donc, marche. Donc euh, je vous dis, euh, amusez-vous bien. J'ai avant travaillé, je vais revoir le trailer encore une fois, ou deux, ou trois. Mm -hmm. <rire> et euh, de toute façon, euh, les gens dans le chat, vous verrez plein de vidéos qui vont sortir, euh, analyses, etc. Donc... Ouais. Ouais. Voilà, voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire qui est intéressant. J'ai une petite théorie dans AC Origins. Il instaure la première règle dans Valhalla, le fait de ne pas tuer d'innocents. Et est-ce que le fait de se cacher dans la foule ne viendrait pas d'AC1 Alors, il ne vient pas d'AC1 parce que les préceptes sont déjà là. Ça, c'est sûr. Par contre, effectivement, ne pas tuer d'innocents, ça pourrait venir de, de cet épisode-là, même si... Je sais pas, franchement. Je sais moi, j'ai ma petite ma petite théorie. Euh, moi, je pense que en fait, on a eu les assassins qui sont un peu dispersés, on va dire, à l'époque d'Origins, euh, un peu après avec Aya, je pense. Euh, et, et après, je pense, en fait, ça, ça a un peu dérivé, on va dire, chacun de leur côté. Ça a été modifié chacun de leur côté. Et ça a été réunifié, pour moi, à l'époque d'Altaïr, tu vois. Euh, je sais pas. Parce que... Parce que si tu regardes euh, actuellement, on va dire, les assassins, le, les préceptes et tout, ça date d'Altaïr, on va dire. C'est Altaïr qui a essayé de re à travers le monde euh, la confrérie telle qu'il la voyait, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Non mais. Donc voilà, je me, je me, je me demande du coup, je pense qu'on n'aura pas une confrérie qui sera exactement comme celle d'Altaïr. Impossible pour moi. Euh, on, aura, on aura juste les principes instaurés dans Origins, pour moi. Euh, avec d'autres trucs en plus, mais qui seront différents de AC1. Après, c'est que mon avis. On verra, je pense les amis qu'on va s'arrêter là, euh, dans tous les cas, tenez-vous prêts parce qu'une vidéo arrive, abonnez-vous à la chaîne, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour être informé de toute l'actualité sur Assassin's Creed Valhalla, on va essayer de se donner à fond pour, euh, pour vous informer au plus vite et pour qu'on vive. le reste tous ensemble, même le gameplay, et sur ce, bah écoutez, euh, bah, quel reveal, tout simplement, quel reveal, euh, on attend encore des surprises, on verra comment ça se passe euh, d'ici là. Mais du coup, bah, on vous donne rendez-vous très très bientôt sur la chaîne, pour la suite des aventures de Assassin's Creed Valhalla et de Eivor, notre guerrier ou guerrière viking. Bah écoutez les amis, c'était la expérience en direct de sa propre chaîne, et puis euh, <rire> on, vous, on vous fait des bisous, précommandez bien, rêvez bien d'Assassin's Creed Valhalla, et on se voit bientôt. Ciao tout le monde Ciao Ciao ciao